L'hiver en charbonne, l'été en carbone Avec dans la gaufre quelques me fard Calico, gringo, plus rien nous étonne Plus rien nous questionne, plus rien qui résonne Mesdames et messieurs, vous allez en prendre plein les yeux C'est plus les yeux dans les bleus, mais c'est le regard dans ma banlieue. Habituellement les gens changent de saison en saison Et bah ben moi j'évolue de session en session L'hiver en charbonne, mais en carbone Comment te dire dans la musique, j'en fais pas des tonnes Le son je consomme, mais il dans ma console Ma musique sonne, ma maman, ma, ma musique sonne L'hiver en charbonne, en carbone Comment te dire dans la musique, j'en fais pas des tonnes Le son je consomme, mais il dans ma console Ma musique sonne, ma maman, ma, ma, ma musique sonne Ça fait des années que j'écris, mais peu connaissent mon histoire Tout commence en sort d'hiver, dans ce couloir, Dans le R.E.R. avec les ferroviaires Vous les mettre à la misère, arrogant, je me suis pas laissé je me suis pas laissé, faire. Pas laissé faire, faire Face à Lucifer, face au revolver Malgré ça j'accélère, je finirai pas en enfer, en enfer. Vas-y Grinx, te prends pas la tête Cet été en va se mettre du plomb dans la tête Mettre du plan dans la tête Chaque jour on gravit les étapes Mais c'est pas grave à chaque phase Y'a une goutte de nola qui déborde du vase yeah. Je préfère rester positif avant que la vie me brise Ne vois pas arriver comme le soleil dans ton pare-brise Cac les billets pour se mettre bien tant qu'on y est Faut briller, Faut brasser Mon de salle d'attente pour toi c'est la descente jalouse personne pour te défendre on va de l'avant et même si le vent est contre nous comme on veut j'ai déjà pris goût, livré en charbonne, livré en carbone. Comment te dire dans la musique j'en fais pas des tonnes. Le son je consomme et lui dans ma console, ma musique sonne, ma maman, ma musique sonne. Livré en charbonne, que en carbone. Comment te dire dans la musique j'en fais pas des tonnes. Le son je consomme et les dans ma console, ma musique sonne, ma mama, ma musique sonne. Pour les refs et les tapes, on n'hésite pas à mélanger le rap et le rag-ga si tu connais pas des coups, va travers ça Ne traverse pas parce qu'une vie ne se brise pas Même si les fans sont des femmes, je me mettrais pas à genoux Certains voient leur avenir sur une paire de ray à Fle Je ne peux plus m'arrêter Car mes sons sont dans la vulnérabilité Il est jamais trop tard pour rattraper. Mes filles sont encore petites, plus tard est ce que j'ai fait pour leur donner une meilleure vie J'ai dû tout sacrifier, j'ai dû tout planifier À Paris, je devais signer Je devais signer, je devais signer. Je devais signer. Oh.